Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre dernière vidéo, nos derniers jours de vacances en Espagne à Malgrat des Mares. On a fait un petit tour à et des Mares aussi. Et donc, je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et ici, on a fait un petit tour dans une boutique de souvenirs où ils avaient des bijoux magnifiques et des souvenirs pour les gens qui veulent repartir avec des souvenirs de la région. dans un hôtel en fait c'est un hôtel qu'on avait pris euh, il y a deux ans et euh, il est magnifique il est toujours aussi beau euh, avec les jeux pour les enfants et les piscines euh, il y en a trois en tout franchement c'est un bel hôtel Ici, je partage avec vous ce qu'on a pris dans la, la boutique de souvenirs. Donc, euh, On a pris ce petit bracelet, c'est ma fille qui l'a pris. Il est trop mignon, euh, franchement euh, trop joli. Puis on a pris ces petites boucles pour ma fille en forme de fleurs. Trop belle. Et moi, j'ai pris ce petit collier avec euh, ce petit pendentif euh, arbre de vie. Puis ma fille, elle a pris ce petit bracelet. Et mon autre fille a pris cette parure pour les fêtes. C'est une parure boucle d'oreille avec collier magnifique, très jolie. Dans l'après midi, l'hôtel nous a organisé un petit loto, on a fait un petit loto, c'était amusant. Et puis le soir on est sorti, on est allé à lioré des Mares, on est allé à Magic Park, c'est une salle de jeu avec plein de jeux, avec des voitures tamponneuses, avec des billards, avec tout plein de jeux, on s'est trop bien amusés, c'était top les enfants, ils sont trop trop bien amusés. Puis je tenais à le dire et à remercier notre hôtel parce qu'on a vraiment très bien mangé. On a du choix, de la salade, de l'entrée, de l'entrée au dessert, c'était top Et puis ici c'était notre dernière soirée, on a pris un dernier café et puis mes enfants et mon mari ont pris des jus d'orange et un jus de fraise pour ma fille Fraisés, Franchement top, ils étaient trop bons, on a passé une super bonne soirée et puis les vacances sont terminées, on est rentré chez nous, on est reparti. on est bien rentrés. C'était de très bonnes vacances, j'espère en tout cas que mes vlogs vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Bisous, à la prochaine